Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler d'un événement très important qui concerne la fin de la fin des temps car nous sommes à la fin de la fin des temps, alors nous ne sommes pas à la fin du monde, pas encore euh, je préciserai ces deux notions dans une prochaine vidéo donc en fait cet, euh, cet événement important, c'est l'avertissement, c'est un des sept sauts de l'apocalypse je pense que c'est le septième euh, il a été prédit lors des apparitions de Garabandal qui ont eu lieu en Espagne de 1961 à 1965. Alors ces apparitions ne sont pas encore reconnues par l'église catholique, mais le pape Paul VI les voyait favorablement. Et quelques mois après cet avertissement, il y aura ce qu'on appelle aussi le grand miracle. Euh, et donc Il y aura des grâces particulières pour ceux qui pourront euh, y assister à, à Garabandal donc en Espagne. À savoir que les malades seront guéris, c'est une promesse. Euh, donc je vous mettrai en lien les... des, des liens vers les, vers les associations qui permettent d'y aller, que ce soit depuis la France ou la Suisse. Donc alors, en quoi consiste cet avertissement Donc en fait, le temps se figera et toute l'humanité rentrera pour quelques minutes dans l'éternité. Ce sera une sorte de mort temporaire, car tout comme lors de la mort, euh, lorsque l'âme, donc. De, euh, le corps, euh, l'âme vient en jugement devant Dieu, donc notre âme subira un mini-jugement où tout le monde reverra sa vie à la lumière de Dieu, de son amour, de sa vérité, et l'âme ira aussi là où elle mérite si elle devait mourir à cet instant. Donc là il n'y a, y a que trois possibilités, S -s -s euh, donc le premier c'est l'enfer, et certains ne supporteront pas cette épreuve en fait, certains vont mourir... Euh, leurs âmes iront euh, physiquement en enfer, donc euh, ce sera terrible pour eux. Euh, la plupart des âmes iront au purgatoire et une infime, une infime minorité ira au ciel euh, et certains ne, ne reviendront plus sur Terre en fait. Euh, donc euh, au bout de quelques minutes, euh, le temps reprendra son cours et les âmes réintégreront leur corps. Euh, et, et, et certains qui, au, qui auront passé cette épreuve euh, auront des grâces particulières comme la vision des anges euh, ou alors des, des charismes que ce soit guérison, euh, prophétie ou autre en tout cas beaucoup, beaucoup voudront se confesser mais cependant pour passer cette épreuve il faut bien évidemment être en état de grâce avec le moins euh, de péchés possible. Euh, non confessé ou le moins possible de, de péché Il faudra vraiment être le plus pur possible et donc il faudra, il faudra se, se confesser euh, avant là je vous mettrai des liens vers des documents qui pourront vous aider euh, donc en, des liens en bas de la vidéo en fait l'avertissement sera le dernier grand acte de miséricorde de dieu avant la tribulation Donc euh, donc il y aura un grand phénomène cosmique annonciateur, ce sera la collision de deux astéroïdes dans le ciel qui formeront une croix, euh, une croix glorieuse en fait, une, la croix du Christ, la croix du Christ sera visible dans le ciel sept jours et sept nuits, et il ne faudra pas se laisser abuser par les grands médias qui diront que c'est totalement naturel en fait, en fait c'est vraiment un signe de Dieu qui nous annonce ce grand événement, euh, alors après l'avertissement, la, bien évidemment, ce sera une, une période très propice à la conversion de vos proches. Donc il faudra se, se tenir prêt. Et euh, alors Par contre, je pense que la France connaîtra des, des troubles importants avant l'avertissement. Donc n'attendez pas pour vous confesser et reprendre la pratique de la foi.